Nous avons vu que le calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps. Les grecs avaient plusieurs mots pour parler du temps. Euh, « chronos », qui a donné notre mot « chronomètre », c'est le temps qui dure la durée d'un temps. Et ils ont aussi un autre mot, c'est « laion », qui veut dire « un temps mais qui peut être la durée de la vie, d'où le mot le sens de destinée, de sort. L'ayonne c'est une R et enfin un troisième mot qui s'appelle le kairos, euh, souvent mal traduit parce qu'on dit c'est le temps de Dieu, en fait le kairos c'est le moment opportun, l'occasion. Donc ces trois termes en fait sont des concepts que les Grecs ont utilisés pour arriver à cerner le temps. En quelque sorte, le temps, c'est un point mouvant sur la flèche du temps, hein, qui est linéaire, et le temps se bouge avec euh, le mouvement est lié en fait au temps. Ces, ces, deux, ces deux termes sont corollaires. Le mou mouvement se fait dans la durée, et si le temps venait à s'arrêter, plus rien ne bougerait. Et c'est Aristote qui disait, le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Contrairement, en fait, le temps semble ne plus faire sens quand l'idée de mouvement disparaît, car le temps suppose la variation. Nous avions vu euh, nous avions lu ensemble l'histoire des quatre jours premiers, les quatre premiers jours de la création. Ces quatre jours qui sont des jours hors du temps, peu importe leur durée, ils sont hors du temps puisque le temps terrestre que nous connaissons va être fixé dès l'instant où les luminaires vont être placés par Dieu dans le ciel. Dieu ne les crée pas. Il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit. Ils sont les corollaires de l'alliance que Dieu a faite avec le jour et avec la nuit. Et ces luminaires ont un objectif bien particulier. Ils doivent être des signe qu'il soit pour signe pour saison déterminée pour jour et pour année. Ils ont donc quatre fonctions et si nous les regardons de plus près, nous allons euh, connaître beaucoup de choses, surtout quand on regarde euh, le mot qui a été traduit par signe. En hébreu, c'est en fait les rendez-vous sacrés, les rendez-vous de Dieu. On pourrait dire dans une autre version, Dieu dit que des luminaires apparaissent dans les cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les rendez-vous sacrés, pour les jours, pour les années. Genèse 1,15, il est dit « Et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre » Et cela s'accomplit. 1.16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire tout le jour, le petit luminaire pour présider la nuit, c'est-à-dire toute la nuit, et aussi les étoiles. J'aimerais voir avec vous tout spécialement euh, la lune qui préside la nuit parce que, comme vous le savez peut-être, le jour biblique ne commence pas le matin ou à minuit, mais il commence au coucher du soleil. Lorsque le disque solaire disparaît derrière l'horizon, le jour nouveau, un nouveau jour apparaît. Ce n'est pas quand il fait nuit, ou quand la lumière disparaît, que le nouveau jour commence. Le nouveau jour commence lorsque le disque du soleil disparaît à l'horizon. Et euh, vous avez une expression dans la Bible souvent qu'on ne comprend pas, qui est simple. Lorsqu'on comprend que le nouveau, la nouvelle journée commence lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon, mais vous savez très bien qu'il continue euh, en quelque sorte d'éclairer la terre il fait encore jour pendant un certain temps jusqu'à ce que la nuit complète s'installe et c'est ce que dans la Bible on, on appelle les entre-deux-soirs La Pâque était sacrifiée dans l'après-midi vers 15 heures, mais le repas de Pâques prenait place entre les deux soirs c'est-à-dire entre le moment où le disque lunaire avait disparu à l'horizon et le moment où la nuit totale était établie. La Lune a donc un, une importance très particulière puisque c'est elle qui va commencer, j'irais dire, la présidence du ciel. Dans ce quatrième jour de la Création, qui commence donc le soir, c'est bien la présidence, la lune qui va euh, être vue la première. Et euh, il faut comprendre que si la lune va présider toute la nuit, c'est donc euh, un jour de pleine lune. La lune est parfaitement ronde, elle est entière, elle se lève à l'est au moment où le soleil se couche à l'ouest et disparaît en ayant... Et elle disparaît, la lune disparaît à l'aurore en ayant éclairé la Terre toute la durée de la nuit du 14e au 15e jour de lunaison. Donc on peut comprendre que lors du quatrième jour, qui commence le soir, ce soit la lune qui ait pris la première, en quelque sorte, la présidence de la nuit. Si nous regardons euh, les les fêtes de l'Éternel, nous nous apercevons que ce quinzième jour, c'est-à-dire la nuit entre le quatorzième et le quinzième jour de l'Unaison, tel que nous les comprenons dans notre calendrier grégorien, et eh bien ce quinzième jour est deux fois sanctifié par Dieu pour déterminer deux fêtes solennelles. Alors c'est la fête du premier mois, c'est-à-dire la nuit qui suit la Pâque et nous voyons cette nouvelle lune encore une fois en tant que fête au septième mois c'est la fête des, des cabanes ou la fête des tabernacles c'est la fête de soukot donc lorsque puisque c'est la première la première lunaison dans la création qui commence alors, on peut dire que lorsque nous connaissons euh, avec exactitude le jour quinzième de chaque lunaison, alors eh bien, évidemment nous connaissons la date du premier jour du mois, ce qui dit en hébreu « Rosh HaDesh », la tête du mois. Et tout simplement cela se calcule par, euh, par déduction. Donc, lorsque nous connaissons cela, nous pouvons simplement, en tant qu'humains, eh observer les phases lunaires et nous pouvons déjà connaître euh, le vrai et unique calendrier divin, le calendrier lunaire, pour toute époque en fait, autant du passé que de l'avenir. Et à partir de là, nous aurons les l'exacte chronologie des événements bibliques, avec une échelle qui est sûre, parce que tout sera confirmé par les Saintes Écritures elles-mêmes. C'est de la Bible, des Saintes Écritures seulement, que nous viennent les réponses aux questions que la lecture de ces Saintes Écritures suscite. Et nous avons aussi preuves irréfutable de sa véracité. Je viens de citer euh, cette expression, les fêtes de l'éternel, en parlant de la lunaison du premier mois et de la euh, pleine lune du septième mois. Alors regardez avec euh, moi dans le livre du Lévitique et au chapitre 23, où Dieu détaille exactement euh, ce qui concerne ses rendez-vous et convocations. Vous vous souvenez que euh, les luminaires que Dieu a placés dans le ciel sont pour « signes » ou, euh, avec une autre traduction, ils sont pour « rendez-vous sacré », c'est-à-dire, je préfère dire « rendez-vous saint », c'est-à-dire que l'Éternel attend que l'homme vienne dans sa présence le rencontrer et c'est ce que l'on appelle les fêtes de l'éternel. Ce ne sont pas les fêtes juives, telles que euh, vous pouvez euh, en entendre parler encore maintenant. Euh, certes, une partie des fêtes juives sont les fêtes de l'éternel, mais euh, d'abord pas toutes, et ensuite euh, pas forcément aux dates exclusive que Dieu avait instituée. Donc nous lisons ensemble au chapitre 23 et au verset 4. Ce sont ici les jours solennels de l'Éternel, de saintes convocations que vous publierez en leur temps assigné. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, est la Pâque de l'Éternel et le quinzième jour de ce mois, la fête des pains sans levain. Nous allons nous arrêter là et vous regardez avec moi euh, au même chapitre 23 du livre de Lébi, du Lévitique. Regardez le verset 34-33. Et l'Éternel parla à Moïse disant Parle aux fils d'Israël en disant Le quinzième jour de ce septième mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. Pendant sept jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Nous nous arrêtons là pour l'instant. voyez donc que les fêtes, ce sont des jours solennels qui appartiennent à l'Éternel, qui ont été situé par Dieu lui-même, ce sont de saintes convocations où Dieu, le Créateur, et l'homme, sa créature, l'humanité, va se rencontrer avec lui. Dieu l'avait déjà donc prévu dès le quatrième jour de la création. Ce que je viens de dire euh, pose une véritable interrogation. Si les signes que Dieu a placés dans le ciel astronomique sont en fait des rendez-vous de son agenda pour rencontrer son humanité, il y a une question que nous devons nous poser. Comment se fait-il qu'il ait déjà parlé de rendez-vous si la création de l'homme n'a pas eu lieu. Comment se fait-il que Dieu inscrive ainsi ses rendez-vous saints avec son humanité, alors que celle-ci, en tout cas dans la tradition de compréhension des saintes écritures, cette humanité ne verra le jour, entre guillemets, que le sixième jour. Là, je crois que nous touchons encore une mé méprise de notre euh, intellect, et les, les critiques, ont, la, ce qu'on appelait la haute critique, ont émis l'idée qu'il s'agissait, qu'il y avait, dans le début de la jeunesse, deux récits de la création. Oh, je ne vais pas en parler maintenant, ça nous éloignerait euh, trop de, de, de ce, ce sujet euh, des fêtes de l'Éternel qui sont marquées dans le ciel astronomique et je voudrais euh, voir avec vous justement comment en fait repérer cette fête euh, par exemple de Pâques puisque c'est la première fête il doit y avoir donc un point de départ dans le ciel, puisque Dieu a choisi son agenda céleste, c'est-à-dire que le ciel astronomique est son agenda, il a choisi de marquer dans le ciel euh, cette fête. Comment allons-nous repérer donc le début de l'année, de notre calendrier, puisque la première, le, la première pleine lune se trouve être euh, la fête de, de, des dépasses sur levain qui ont, qui a lieu le lendemain de Pessa, c'est-à-dire de Pâques. Regardez avec moi dans le livre de l'Exode et au chapitre 12. Le chapitre 12 de l'Exode est, est comme le chapitre 23 du Lévitique, un grand chapitre de où l'on trouve ce que Dieu dit concernant justement ces rendez-vous divins, ces fêtes de l'éternel. Regardez euh, nous... Nous regarderons succinctement ce chapitre parce que j'aimerais pouvoir euh, revenir ultérieurement sur chaque fête de l'Éternel pour la voir avec vous, comment elle est inscrite dans le ciel astronomique et comment en fait tous les peuples de la Terre peuvent célébrer ces fêtes. N'oubliez pas que les fêtes de l'Éternel c'est pour toute l'humanité, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël. Ça a été mise en évidence à cause de Moïse qui a en quelque sorte encadré euh, toute la liturgie de ces fêtes. Mais euh, dès la création, Dieu l'a inscrite pour tous les peuples de la terre. Pourquoi Parce que simplement au travers de toutes ces fêtes, nous avons Jésus-Christ. Toutes ces fêtes tous ces sacrifices qui seront euh, institués de façon claire dans la loi de Moïse, parle, nous parlent de ce Messie qui devait venir, de cette semence de la femme dont a parlé l'Éternel au sortir du jardin d'Éden, cette semence de la femme qui allait euh, écraser la tête du serpent. Donc euh, au chapitre 12, euh, au verset 2, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et c'est toute l'institution de la Pâque. Je vous la laisse lire jusqu'au verset 17. Il est dit « Vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous garderez ce jour-là en vos générations, comme un statut perpétuel. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au vingt-et-unième jour pardon, jusqu'au jour du mois, au soir. Verset 27, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et préserva vos maisons. Je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre, ça serait trop long de le lire ensemble, mais pour arriver à bien saisir euh, justement tout le sens de ces fêtes, vous avez besoin de les connaître. Euh, C'est sûr que je suis en train de poser beaucoup d'interrogations et de bouleverser peut-être beaucoup d'idées reçues. Mais, euh, si Dieu le veut, nous continuerons dans les semaines qui viennent à approfondir ce sujet et à le prendre plus dans le détail, en quelque sorte. Les questions qui se posent au début de la création, avec ces signes, ces luminaires qui sont placés dans le ciel pour signes, c'est-à-dire pour rendez-vous, pour saisons, pour jours et pour années, euh, nous parle de, de façon prophétique, de façon prophétique de tout le plan de Dieu, de tout le dessein de Dieu concernant l'humanité. Dieu n'a pas été pris au dépourvu euh, par ce que nous avons l'habitude d'appeler la chute et que nous définirons un petit peu plus tard. Il n'a pas été pris au dépourvu, il n'a pas pris un plan B parce que le plan A n'a pas marché. Dans sa préscience, Dieu savait, connaissait, avait déjà, euh, j'irais dire, le palliatif, la solution à tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc nous savons, à partir de l'Exode 12, du chapitre 12 du livre de l'Exode, nous savons que le premier mois de l'année, est institué par Dieu lui-même lorsque le peuple d'Israël va être dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire que euh, jusqu'au moment de Moïse, jusqu'au moment euh, de l'Égypte, du peuple d'Israël en Égypte, les hommes n'avaient pas respecté le calendrier de Dieu. Toutes les générations avant le déluge, en tout cas, connaissaient le calendrier de Dieu. C'était quelque chose qu'ils connaissaient, qu'ils savaient. Euh, si vous, vous avez lu le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, qui sont des livres intéressants euh, pour ce qu'ils apportent comme renseignements, mais qui ne font pas partie du canon des Saintes Écritures, vous verrez que ces anciens avaient cette euh, connaissance du calendrier de Dieu, et qu'il s'alignait dessus. Le peuple d'Israël, étant resté tant d'années en, en Égypte, presque quatre siècles, avait, avait pris l'habitude, en fait, de compter le temps de, de fêter « Dieu », entre guillemets, parce que quel Dieu se trouvait derrière celui qu'ils célébraient, et eh bien ils avaient pris l'habitude, bien sûr, euh, des nations qui les entouraient et spécifiquement des Égyptiens. Ils avaient pris ces habitudes-là et c'était la raison pour laquelle Dieu va donner à Moïse cette obligation de fixer ces dates de façon beaucoup plus euh, rigoureuse et surtout la première fête de l'Éternel qui est Pessar. Pessar veut dire passer par-dessus. Pessar, c'est Pâques. L'ange de l'Éternel était passé par-dessus les maisons des Israélites et n'avait pas détruit parce qu'ils avaient vu le sang le sang de l'agneau sur la porte, sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons des Israélites. Et le sang avait protégé tous ceux qui se trouvaient dans la maison à commencer par les premiers-nés. Et ça c'était un symbole, un, une annonce, une ombre, un type Nommez-le comme vous voulez, mais c'était, cela signifiait qu'un jour, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, viendrait pour ôter le péché du monde. Et que le sang serait versé, son sang serait versé, il donnerait sa vie pour l'humanité entière. La fête de Pâques est donc la, le rappel de la sortie du pays d'Égypte, du peuple d'Israël, conduit par Moïse. Moïse est allé trouver le Pharaon pour lui demander de la part de l'Éternel de laisser aller son peuple, afin qu'il le serve pour une célébration, après trois jours de marche dans le désert, une célébration, une fête à l'Éternel. Nous voyons dans les chapitres 7 à 11 euh, toutes les, du livre de l'Exode toutes les plaies que le pays d'Égypte doit subir à cause de l'endurcissement de Pharaon. Et à un moment donné, vous regarderez, vous verrez que il est parlé que l'orge perlait, l'orge était en grain, l'orge étant la première céréale qui pousse euh, dans le Moyen-Orient, c'est la première qui est récoltée aussi. Et c'est la première céréale qui est offerte à Dieu dans la gerbe des prémices. La gerbe des prémices qui était euh, tournoyée, présentée devant l'Éternel un certain jour et qui typifie, là j'anticipe un peu, qui typifie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous savons que le début de l'année se situait quand l'orge était euh, en grain, était prêt à être moissonné quand l'orge était en grain et prêt à être moissonné. Alors ce qui est très intéressant, que je n'ai pas du tout abordé, c'est les cycles de la lune euh, en relation avec les cycles du soleil, c'est ce que nous verrons, nous le verrons effectivement quand nous regarderons de plus près ce qu'est l'année tropique et ce qu'est aussi le calendrier solaire, puisque la Terre tourne autour du Soleil et fait une révolution en un certain nombre de jours, environ 364 jours, et des poussières, tandis que la Lune tourne autour de la Terre en 354 jours. Il y a donc un décalage, et ce décalage est pris en compte et nous le nous le découvrirons euh, ensemble. Dieu va donc donner euh, ce point de repère. Est, euh, la fructification de l'orge. Et euh, il y a une chose absolument surprenante, c'est que lorsque l'année euh, lunaire comporte 13 lunaisons, chose qui se passe euh, de façon régulière dans un cycle déterminé que nous verrons, et eh bien lorsqu'il y a 13 lunaisons dans l'année, l'orge prend comme on dirait du retard. Au lieu de germer à la douzième lunaison, au lieu de pardon de fructifier et d'être mûr à la douzième lunaison, il va être mûr à la treizième lunaison. Voyez que Dieu est le Dieu qui contrôle toute chose et que même dans ce, ce signe-là qui peut paraître complètement insignifiant, eh bien Dieu a sa main et euh, il. À Jérusalem, beaucoup de, de personnes sèment de l'orge à l'automne pour justement pouvoir connaître avec exactitude et eh bien le commencement de l'année, la lunaison de la Pâque et donc euh, peuvent ainsi s'aligner sur ce que Dieu lui-même a décidé. C'est quelque chose de magnifique de voir qu'une petite plante comme l'orge va régir en fait tout le calendrier de Dieu oui, c'est pour ça que l'orge la gerbe des prémices qui doit être tournoyée euh, à la fête, à la, pendant les pains sans levain c'est spécifié de façon claire nous le verrons aussi cela parce que je ne veux pas vous donner trop de notions parce que c'est complexe et donc il faut... Euh, arriver à digérer chaque, chaque chose et le digérer de façon juste. Vous savez qu'il nous est dit de ruminer. La brebis est un ruminant qui rumine ce qu'elle mange. Nous avons la même chose à faire devant Dieu. Donc il est très surprenant de voir qu'une petite plante comme l'orge est capable d'indiquer les temps du calendrier de Dieu. Un point que je rajoute, on l'expliquera quand on verra l'année tropique, en quelque sorte l'année biblique démarre à la nouvelle lune juste après l'équinoxe. Mais de ceci nous allons en parler un petit peu plus tard.